Là, on, on, malheureusement, on prend la liberté de se quitter. J'avais vraiment pas un bon caractère. Si je me fâchais avec Francis, moi revenir Depuis quand <rire> Moi revenir <c> Moi, c'est la <rire> Et en fait, elle est là pour la division. Voilà. C'est par toi. C'est ça. Avant de te marier, comment tu définirais le mariage Et maintenant que tu es mariée, qu'est-ce que tu dirais du mariage alors, avant de m'être mariée, euh, le mariage, c'était... Euh, bah, en même temps, j'étais jeune, hein, donc euh, le mariage c'est les paillettes, c'est la robe de mariée, c'est la robe blanche. C'est le conte de fées. Et mmh. c'est le conte de fées, quoi. C'est les Disney, c'est ça. Donc, euh, pff, pas vraiment de, de, de notion vraiment véritable euh, du mariage. Mmh. En fait, c'est juste, je veux porter la robe et être la plus belle. <rire> c'est important. C'est ça c'est Ça, je vais avoir mon mari euh, me voir dans ma petite maison, dans la prairie, mmh. machin, tout ça. Donc, j'avais ça, euh, du coup, euh, vision très superficielle <rire> qui va pas m'amener loin hein, avec une robe. C'est un jour après, tu la jettes, donc euh, tu rentres plus dedans. <rire> <rire> voilà. Alors que, alors qu'aujourd'hui, euh, ma vision du mariage est pour. Euh, pour, pour vous parler, à vous personnes qui n'êtes peut-être pas, pas mariées euh, ou quoi, aujourd'hui, ma, ma vision du mariage, c'est clairement euh, ben, tout simplement apprendre à vivre avec l'autre en fait. C est, c est, la, ma vision du mariage, c'est s'aimer dans, dans les difficultés, c'est s'aimer envers et contre tout et avancer ensemble avec, euh, avec euh, ben, Dieu pour veiller sur nous voilà ce que c'est pour moi le mariage c'est l'unité en fait c'est mmh. vivre dans l'unité et, et dans l'amour mmh. moi avant le mariage je dirais ça s'arrêtait à la fête <rire> tu vois le mariage c'est la fête c est... C est on va danser, on va se faire des photos <rire> on sera beau et tout mais tu penses pas forcément à l'après quand, quand tu n'es pas marié tu penses pas forcément à l'après et aujourd'hui je dirais que le mariage c'est surtout l'après <rire> l'après fête <rire> C'est surtout la préfète et euh, c'est beaucoup, ouais. beaucoup de compromis. Beaucoup de compromis, beaucoup de. En fait, c'est c'est pas une finalité, c'est un, une nouvelle page, un nouveau chapitre. On ne peut pas dire que le mariage, c'est ah, le goal, c'est le but. C'est là, une fois que tu es marié, c'est carrément une nouvelle vie que tu vas prendre à deux, des choix que tu dois faire à deux, mmh. les menus de repas même à deux. Enfin. Tout va changer. Tu ne vois plus pour toi, tu vois pour vous deux. Exactement. Et comme elle a dit, c'est ça, c'est l'unité. Tout ce que tu fais, tu penses à ton mari. Et ton mari, tout ce qu'il fait, il pense à toi. Eh oui, <rire> c'est l'inverse. ça. Hein. C'est ça. C'est ouais. ça. Donc ouais. Ça, donc, euh... donc franchement, je d'un côté, c'est pour ça que les jeunes filles qui, qui me parlent ou qui me disent euh, « Ah, oh, t'as trop de chance d'être mariée tu <rire> euh, <rire> ah, vois ta belle !» ouais. voir... Ça, ça s'arrête pas là, ça s'arrête pas une bague mm -hmm. en fait, ça s'arrête pas... À... Euh, vous pressez pas les filles, vous, vous avez 17 ans, vous avez même 20 ans, il n'y a pas d'âge déjà. Il n'y a pas d'âge. Dieu peut te de, permettre que tu rencontres ton mari à 30 ans, bah, c'est l'âge qui t'a donné. Mm -hmm. voilà. C'est l'âge où tu es prête pour te marier, et, et, et fonder une famille, et, et, et voilà, être digne d'un homme en fait. Donc, il n'y a pas d'âge, arrêtez de vous mettre la pression, et, et arrête... enfin en fait, euh, c'est pas j'ai trop de chance parce que la vie maritale, il faut, faut quand même aussi avoir euh, les épaules pour ça. Il faut avoir euh, conscience qu'on aura des efforts à faire. C'est pas toujours rose. donc, euh, donc euh, non, c'est moi-même, j'avais cette vision-là. C'est pour ça que je dis bien. Avant, j'avais le, le, la vision de, oh, je vais porter la robe et tout, machin. Ouais, mais non, c'est qu'un jour, et le mariage c'est toute une vie, mmh. donc euh, c'est donc pas ça en fait, le mariage c'est pas ça. Et là c'est des conseils de jeunes mariés, de très jeunes mariés, ouais. donc si déjà ouais. au, au stade de jeunes mariés on vous donne des conseils comme ça, allez demander à celles qui sont mariées depuis. C'est ça. Donc voilà, oui, on oui. veut pas vous faire peur hein, du mariage, <rire> mariez-vous, hein. oui. mais il faut se dire que, c'est un grand choix dans ta vie mmh. tu, vas, tu, vas, tu vas faire qu'un avec une personne et cette personne peut être soit une bénédiction soit malheureusement une malédiction mmh. donc il faut vraiment que tu pries Dieu il ne faut pas faire les choix juste parce que ton cœur papite quand tu le vois ça ne <rire> suffit pas <rire> ça, même. ça ne suffit pas mmh. donc la vidéo va se finir ici j'espère qu'elle t'aura plu et je te laisse Elodie faire la fin voilà. Bah écoutez, soyez bénis encore une fois, euh, bah, je suis contente parce que je me retrouve sur la chaîne, ça faisait un moment que vous ne m'aviez pas ouais, vu sur sa chaîne, euh, sur la chaîne JID, donc euh, je suis heureuse d'être de retour euh, <rire> sur la chaîne JID, c'est toujours un plaisir mm -hmm. pour moi de, de partager et discuter avec vous, et, et puis surtout si bah, vous avez des questions euh, pour Caro et moi sur le mariage, n'hésitez pas, on est jeunes mariés, on ouais. n'a on pas de tabou Posez-nous toutes les questions que vous voulez sur le mariage. S'il y a des choses qu'on n'a pas abordées. S'il y a des choses que vous avez, auxquelles vous n'êtes pas d'accord, Caro a fait que de le répéter, mais c'est la vérité. Vous pouvez ne pas forcément... <rire> on est là pour ça. On ne détient pas la vérité. Exactement. Absolument. Donc, on est là pour ça. Et sur ce, on vous fait de gros bisous. On vous aime et... <rire> à la prochaine. À la prochaine. <rire>